Hello, hello, bon matin, comment ça se passe ce matin, ce début de semaine, j'espère que ça se passe bien, et si ça ne se passe pas encore bien, tu vas voir que ça va se passer mieux quand on aura discuté un peu ensemble, normalement, et déjà je te présente le grand seigneur et maître qui est là, merci, il est beau, il est là, pas trop de brume ce matin, et puis... Ah non, mais je vais te montrer autre chose. Il y a des petites fleurs super mignonnes. Euh, et puis, une phrase que je vais te dire, et on va la décortiquer un petit coup ensemble après, euh, c'est Machiavel, je crois, j'ai vu qu'il écrivait ça sur une citation, où on dit la... « celui qui contrôle euh, la peur des gens est maître de leur âme ». Et je trouve qu'il y a quelque chose qui nous le montre plutôt bien en ce moment, euh, puisque il y en a, j'ai envie de dire, il y a des petits malins qui s'amuse à générer et à mettre des graines de peur dans la tête des gens sur toute la planète, carrément, il faut y aller. Hein et du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière Eh ben, Il y a comme un contrôle, comme tu peux t'en rendre compte. Regarde, par contre, il y en a, elle, je pense pas qu'elle soit contrôlée par la peur. Tu as vu un peu ça Je ne sais pas si on voit le détail, parce que moi, je ne vois pas ce que tu vois là. Mais elles sont magnifiques. Donc ouais, tu vois, celui qui... J'ai plus la phrase exacte en tête, hein, mais celui qui contrôle ou qui sait générer la peur et en jouer avec les gens est le maître de leur âme, il les commande. Et c'est exactement ce, que, ce qui se passe en ce moment. Pourquoi je te dis ça Parce que... Comme je te disais hier, je vois, c'est juste génial de voir que euh, tout ce qu'on partage en ce moment apporte une aide J'allais dire énorme, c'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin, quoique non, parce que beaucoup d'entre vous vous dites Ouais, ça me change la vie. Donc, c'est génial. Quand on dit ça change la vie, en plus, a priori, c'est pas que ça change la vie pour du moins bien, c'est plutôt pour du mieux. Hein mais pour ça, euh, ben, il faut juste être dans l'action et éviter de se faire polluer. Et c'est de ça dont je vais te parler en quelques mots, là, parce que... Euh, bon, déjà, merci pour vos mots. Hier, j'ai reçu euh, plein de mots. Euh, je les ai lus, je, les ai, je crois tous lus. Je vais repasser tout ça aujourd'hui. Mais il euh, y en a certainement que je pourrais aussi retransmettre, que je regarderai euh, ce, que ça, ce que ça peut apporter à tout le monde. Mais merci pour vos interactions. C'est vraiment important, ces interactions, parce que euh, je vous le dis, je te le dis. Parce que même si je ne réponds pas, parce que je pas, euh, sinon j'y passerai ma journée. Quoi. Et, mais, euh, et du coup, j'avance pas à côté d'autres choses qui peuvent aussi t'aider. Mais euh, s'il y avait un silence radio derrière, certainement je continuerai pas à faire ce que je fais là. Parce que euh, je pas le retour, je ne saurais pas si ça aide ou pas. Donc je ne vais pas m'amuser à parler tout seul, euh, moi dans un micro tu vois ou être derrière ma caméra. Quoi. Donc c'est vraiment un job qu'on fait ensemble je reviens sur le truc des formations où vraiment c'est vraiment flagrant et ça c'est vraiment extra parce que c'est comme ça que je voulais faire le truc c'était à ça que ça servait et que ça sert ces formations que je crée c'est que quand tu appliques il se passe quelque chose derrière c'est systématique et avec des programmes courts donc bienvenue aux personnes qui ont acheté un ou plusieurs programmes tout dernièrement puisque euh, on n'a peut-être pas encore communiqué ensemble mais ça va venir et je vous laisse commencer ou je te laisse commencer à découvrir tu vas juste écouter prends de quoi prendre des notes euh, pour garder que ce qui te parle que ce que tu veux appliquer le reste laisse-le de toute façon tu peux le réécouter quand tu veux ça sert à rien de t'encrasser la tête et de vouloir tout prendre c'est un peu comme un buffet regarde imagine as un buffet je le fais volontairement pas très grand le buffet avec peu de théorie beaucoup de pratiques. De choses simples avec des mots simples. Par contre, sélectionne. Si tu essayes de prendre tout ce qu'il y a sur le buffet, tu vas rien en faire. Tu vas finir, tu seras gavé et tu ne seras pas bien. C'est exactement pareil là avec ces infos. Euh, autre chose, c'est un mot, je crois que c'est toi Isa qui a mis un mot à ce sujet-là. Et je sais que bah, beaucoup, on, on est beaucoup confronté à ça. C'est cette pollution énorme du fait de la reprise, du déconfinement, quand vous retournez au boulot, quand vous êtes de nouveau dans des contacts avec des gens, de toutes ces merdes qui vont vous balancer dessus à raconter tout ce qu'ils entendent. Parce que ceux qui sont à l'affût des infos entendent et captent un tas de cochonneries qui circulent dans les médias, et ce n'est pas ce qui manque. Hein. Le problème, c'est que ça vient t'éclabousser. C'est pour ça que je dis c'est merde, même c'est pas très poli comme mot, tu vois. Mais imagine, moi là, je suis au milieu des vaches ici. S'il y en a une qui pose une buzz, juste au moment où je passe, il y a risque que je sois éclaboussé. Hein. Et bien là, c'est pareil. Quand on a qui balancent leur cochonnerie d'informations, parce qu'en plus de ça, quand tu poses des questions, à chaque fois, ils te disent, euh, oui, mais tu sais, euh, j'ai quand même entendu un qui est mort de ceci, un qui a eu cela, mais oui, mais il y en a des qui, tu sais, puis alors là, on n'en finit plus, puis quand tu demandes, et tu connais personnellement, non, euh, tu es sûr que c'est vraiment ça, non, euh, en fait, il n'y a absolument rien qui est fondé derrière, et de toute façon, euh, si c'était si délire que ça, ce qui se passe, il n'y aurait pas tout ce qu'il y a autour, parce que, regarde, alors, je publierai peut-être tout à l'heure, moi, j'ai un truc qui m'a vraiment mis en colère hier soir, quand ma femme m'a montré ça. Un document que notre fille de 8 ans a eu à l'école, à compléter, Et ça, ça me perturbe, parce que ce qu'il y a sur ce document et sur la fin du document, je trouve ça honteux, scandaleux, en fait. Surtout que ça n'est pas passé par les parents et par le fil des parents et l'accord des parents. Et là, je ne t'en dis pas plus dessus, parce que ce que je ferai, c'est que je vais t'envoyer... J'aimerais bien avoir ton avis, d'ailleurs, là-dessus. Ouais, on pourrait faire ça. Eh, pas pas d'obligation, hein, mais ceux qui veulent, je mettrai un lien tout à l'heure vers ce document PDF et la photo de ce que j'ai vu qui m'a fait quinter. Euh, parce que vraiment, on est vraiment des moutons hein, à, à accepter euh, des trucs comme ça. Bon, les amis, ça va faire trop long après la vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que je ferai certainement un audio, un podcast dans la journée. J'en ai déjà d'autres que j'avais préparé, que je suis en retard pour envoyer. Et donc, je t'envoie parce que sinon, il va couper ce message. Excellente journée à toi.